Le fort, c'est celui qui se lève tous les matins pour sobre, que sobre il soit à 4h du mat ou à 7h30 du mat. C'est celui qui arrive à aller à la mosquée sous la pluie, dans le froid, ou je ne sais quoi, sous la neige. Il y a des gens, j'ai vu de mes yeux, que ni la pluie, ni l'orage, ni rien n'empêche d'aller à la mosquée pour sobre. Rien du tout, ça c'est des bonhommes Les vrais bonhommes c'est ceux qui sacrifient une partie de leur sommeil Pour aller à la mosquée à Sopre le matin Et que je vois arriver à la mosquée avec leur tenue de travail Et qui enchaîne la prière de Sopre directement avec le travail Ça c'est un bonhomme ça Lui je le regarde, je me dis Ça c'est du, c'est un bonhomme